Salut, c'est J.S. de Topla Et voilà, c'est le dernier épisode de cette série sur la paresse. Si vous n'avez pas vu les deux autres, ben n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Sinon je vous résume le truc vite fait. Dans le premier épisode, on a abordé l'histoire de la paresse et on s'est rendu compte que cette notion a souvent été utilisée par les dominants religieux ou politiques afin de culpabiliser les personnes pour les faire travailler ou respecter les rites religieux. Dans le deuxième épisode, on a parlé un peu du cerveau. J'ai défendu l'idée que si on pense que les gens sont feignants quand ils ne font pas ce qu'on veut, c'est plutôt à cause de biais cognitifs, d'habitudes et de schémas de pensée automatiques dont on n'a pas forcément conscience et qui nous empêchent d'apprécier la situation avec justesse et empathie. Dans ce troisième épisode, je vais vous parler de deux choses. D'abord, je vais conclure un peu le côté de décryptage théorique avec les raisons politiques et culturelles qui font que la paresse est toujours aussi mise en avant puis je vais essayer de vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de penser autrement qu'à travers la paresse, si vous trouvez que ça a du sens pour vous d'essayer autre chose. Dans les vidéos précédentes, je crois que j'ai établi ma thèse. La paresse, comme le mérite, sont des jugements moraux. Ces jugements sont confirmés et renforcés par des biais cognitifs. Ils n'expliquent rien de manière vraiment rationnelle, mais ils représentent quand même une explication convaincante et bon marché. Bon marché, on a compris pourquoi. Ces explications, elles font économiser du temps et de l'énergie au cerveau. Ça permet de simplifier notre vision du monde qui est déjà très complexe. Mais comment expliquer que ces jugements soient aussi convaincants et répandus dans notre culture alors qu'on a plutôt la prétention d'être rationnel et critique, d'avoir du recul, d'être les descendants de la société des Lumières en fait. La paresse, comme toutes les idées propres aux humains et à leurs relations, ça fait partie d'un grand truc qu'on appelle souvent la culture. Et c'est donc là que nous irons chercher la réponse à nos questions. Pour comprendre pourquoi nous continuons de penser en termes de paresse, on peut se demander d'où vient la culture, comment évolue-t-elle, qui l'influence et façonne nos manières de penser et notre vision du monde. À différentes époques, différentes parties de la population ont eu une influence plus importante sur les autres. Les élites religieuses, militaires, politiques, intellectuelles ont eu un rôle prépondérant dans l'évolution de notre culture, c'est-à-dire nos manières de voir le monde, de le comprendre, de mettre des mots dessus et de vivre ensemble. Une caractéristique de ces élites, historiquement, bah, c'est qu'elles ont dominé le plus grand nombre. La société elle est hiérarchisée et dans cette hiérarchie, il ben, y a des élites qui donnent les ordres et qui se voient octroyer la plus grande partie des richesses matérielles et symboliques. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est si les élites dominantes ont une plus grande influence sur la culture, est-ce qu'elles ont un intérêt à mettre en avant les notions de paresse ou de mérite Pour celui ou celle qui domine, et donc qui doit sa prospérité au travail des autres, l'enjeu le plus important, c'est de s'assurer que les autres, les dominés, continuent de travailler pour lui. Pour s'en assurer, un dominant ou une dominante a toute une gamme de moyens qui vont du plus brutal au plus subtil. Par exemple, ben une forme basique de l'exploitation, c'est l'esclavage. Et pour s'assurer qu'un esclave obéisse, comme il n'a aucun droit et qu'on peut en faire à peu près ce qu'on veut, ben on peut le menacer, le fouetter, le mutiler, le vendre ou le tuer pour faire un exemple. Mais comment continuer d'exploiter quelqu'un qui a fait la conquête de droit Quelqu'un qu'on ne peut plus menacer, fouetter ou mutiler aussi facilement Comment on fait pour s'assurer qu'il continue de travailler pour nous et de nous obéir On peut le manipuler en utilisant la peur par exemple, en lui disant que s'il ne travaille pas ou pas suffisamment, cela va déplaire à Dieu et il connaîtra les tourments éternels des enfers jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs c'est un truc, c'est flippant comme truc quoi. Mais du coup, si cette histoire de Dieu et d'enfer, ça passe de mode et que les gens n'y croient plus trop, eh ben ça risque de plus trop marcher, quoi. En fait, le dominant, à ce stade, il se demande même si menacer, faire peur, mutiler, c'est une si bonne idée que ça. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est salissant. Et puis en plus, les gens, ils aiment pas ça, ça leur donne envie de se rebeller, de faire la révolution. En fait, l'idéal, ce serait que ce soit les dominés qui se fassent peur tout seuls, qui se menacent eux-mêmes et entre eux pour continuer de travailler pour les dominants. En résumé, pour un dominant, le dominé idéal, c'est celui qui s'exploite lui-même et quel outil on pourrait inventer, quelle idée on pourrait mettre en avant, qui ferait en sorte que les gens se sentent coupables de ne pas travailler, et culpabiliseraient les autres s'ils ne travaillent pas. Vous me voyez venir Pour les théologiens du Moyen-Âge, la mélancolie, la mollesse, la passivité, la dépression, tout ça c'est la conséquence de l'assédie, la perte de connexion avec le divin. C'est un péché euh, vraiment grave qui entraîne un grand sentiment de culpabilité. Et devant ce sentiment de culpabilité, il y a deux attitudes qui sont possibles. Le renoncement, c'est-à-dire euh, s'abandonner volontairement au désespoir. Et si vous faites ça, ben bah là c'est vraiment le péché mortel, vous êtes condamné, c'est l'enfer qui vous attend, euh, game over. Mais plutôt que de renoncer, on peut choisir la repentance. Et pour se repentir, c'est simple, il suffit de respecter les rites que le dogme nous dicte, se confesser, prier, donner et aller à l'église. On voit donc se dessiner un système de contrôle. Selon le dogme religieux, la paresse, c'est à la fois la cause et la conséquence de toute déviation d'un chemin qui est fixé ben, par le dogme religieux lui-même. Si vous cessez de prier, vous commettez le péché d'Assédie. Et pour s'en sortir, gagner votre place au paradis et surmonter votre Assédie, une seule solution, prier. En fait, la seule issue possible, la seule chose que vous pouvez faire, c'est suivre le dogme, obéir et prier. Si vous refusez, vous êtes condamné à la damnation. Et si la religion perd du terrain et devient moins importante dans la culture, bah pas de problème, il faut juste appliquer la même recette, en remplaçant la prière par le travail et l'enfer par la pauvreté. Si vous cessez de travailler, c'est par paresse. Les paresseux sont des losers, des parasites, des pauvres. Si vous voulez réussir dans la vie, vous n'avez qu'une seule solution, surmonter votre paresse et travailler. En fait, la paresse permet de contrôler les autres en leur faisant du chantage à la culpabilité. Quand on évoque la paresse, c'est bien pour manipuler le comportement de quelqu'un en jouant sur sa culpabilité, qu'on le fasse consciemment ou non d'ailleurs. En fait, la notion de paresse est surtout morale, elle ne s'appuie pas sur la rationalité. On dit de quelqu'un qu'il est paresseux pour ne pas avoir à comprendre pourquoi il ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, ou ce qu'on pense qu'il devrait faire. C'est le résultat de ce que certains psychologues appellent un biais d'attribution. Et en utilisant nous-mêmes cette notion, en la faisant circuler, en continuant de juger les autres comme nous avons été jugés nous-mêmes, eh ben en fait, on joue le jeu d'une partie de nos élites qui ont un intérêt direct à ce que nous soyons le plus productifs possible, à ce que nous fournissions le plus de travail possible à leurs entreprises, quelles que soient les conditions de travail d'ailleurs. Mon propos, est, bon, euh, il est évidemment très politique, mais pas forcément que dans une lecture gauche-droite ou dans une logique partisane. Si vous êtes plutôt de sensibilité libérale, et que pour vous, le danger ça vient d'un état trop fort, et eh ben sachez que la paresse, les états l'utilisent aussi pour culpabiliser les gens. Et si pour vous le danger c'est plutôt les dérives du capitalisme, et eh ben en fait c'est la même chose. Peu importe nos opinions politiques, peu importe les dominants qui nous font peur. Pour moi c'est important qu'on apprenne à se défendre contre les mécanismes de manipulation comme la paresse. A top là, on vise l'émancipation des gens et le développement de la pensée critique, pour tout le monde, peu importe les opinions politiques. Et on espère que cette vidéo pourra donner de quoi réfléchir à n'importe qui. Sur la chaîne on parle d'éducation, et ici la série elle n'est pas spécifiquement orientée vers les questions d'éducation. On a fait ce choix pour deux raisons. La première c'est qu'on pense que l'éducation ben, ça dure toute la vie, et que l'éducation des humains de plus de 18 ans, eh ben, elle a au moins autant d'importance que l'éducation des humains de moins de 18 ans. La deuxième raison, c'est qu'on pense que notre manière de traiter les enfants elle est souvent représentative des rapports de force et des mécanismes de domination à l'œuvre dans la société entière. Le rôle de la paresse et de la culpabilité dans l'éducation des enfants, eh ben en fait, c'est le reflet de la même fonction dans la société des adultes, dans le monde du travail ou le monde médiatico-politique. Si vous avez été convaincu par ma thèse, et que vous acceptez l'idée que expliquer le comportement de quelqu'un par la paresse, ça revient à essayer de le manipuler d'une façon assez injuste et irrationnelle. Peut-être que vous vous demandez, bah, du coup, on fait comment euh, Lorsqu'on pense que quelqu'un devrait faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, si on décide de ne pas s'arrêter à le juger en le traitant de paresseux, et eh ben, quelle posture on peut adopter Comment est-ce qu'on analyse la situation Je vous propose quelques pistes pour essayer de gérer ça. Je pense que dans une situation comme celle-là, eh ben, c'est intéressant de se poser trois questions. Première question, est-ce que la personne doit vraiment faire ce que je pense qu'elle doit faire Quand on accuse quelqu'un d'être paresseux, c'est souvent parce qu'on a l'idée que cette personne, elle a un devoir, une obligation morale de faire quelque chose, et donc si on veut être juste et rationnel, on peut commencer par se demander si ce devoir qu'on attribue à la personne est bien juste. Est-ce que la personne, elle a explicitement accepté de prendre cet engagement Est-ce qu'elle est en mesure, physiquement ou psychologiquement, de tenir cet engagement est-ce que c'est pas nous-mêmes qui sommes en train d'imposer quelque chose à l'autre sans même nous en rendre compte Peut-être que la situation serait plus simple à résoudre et qu'on s'épargnerait beaucoup de frustration et de colère si c'était nous qui renoncions à l'idée que l'autre a une obligation morale de faire ceci ou cela. Ce renoncement, en plus, il ouvre la porte à un dialogue et ça peut être plus intéressant que le simple jugement ou la condamnation morale. Concrètement, c'est plutôt que de dire à quelqu'un tu aurais dû faire ça, tu l'as pas fait, euh, parce que t'es une feignasse, donc fais-le, Et ben on va pouvoir lui dire plutôt, je pensais que tu ferais ça, est-ce qu'on peut trouver une solution pour que ce soit fait Alors c'est sûr que ça prend plus de temps et d'énergie, mais je crois que c'est aussi souvent plus juste et plus rationnel. En fait, choisir d'entretenir des rapports non violents, c'est faire le pari que les efforts de court terme vont produire des effets de long terme, et qu'en prenant le temps et l'énergie de négocier plutôt que d'imposer sur le moment, eh ben on va en économiser dans le futur parce qu'on aura créé une relation plus équilibrée avec les personnes où on aura moins besoin de, entre guillemets, faire la police et d'être derrière les gens pour qu'ils fassent ce qu'ils se sont engagés à faire. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les conditions suffisantes sont réunies pour que la personne tienne son engagement Si ce qu'on attend de la personne, on décide qu'on a raison de l'attendre. Par exemple, parce qu'elle s'est explicitement engagée à le faire. Et bien maintenant, on peut essayer de vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui empêche la personne de respecter son engagement. Et pour ça, c'est relativement simple. Il suffit de poser des questions. Par exemple, on peut demander euh, « est-ce que tu te sens découragé ?» Ou alors euh, « tu te rappelles, tu m'as dit hier que tu rangerais ta chambre. Est-ce que quelque chose t'empêche de le faire ?» Encore une fois, ça prend plus de temps et d'énergie d'essayer de comprendre ce qui est bloquant. Mais nous, on part du principe que la qualité de la relation sur le long terme elle est plus importante que l'effet immédiat qu'on pourrait obtenir en nous énervant et en contraignant la personne par la menace, le chantage ou la force. Une fois les circonstances bloquantes identifiées et mises sur la table, on peut les étudier et peut-être leur trouver des solutions, ou alors reporter la tâche à un moment plus propice. Parfois, le simple fait de poser les questions aide la personne à relativiser sur ce qu'elle pensait être bloquant, et elle va se mettre en action elle-même et tenir son engagement. Troisième question qu'on peut se poser si la tâche est juste, que toutes les conditions sont réunies, alors qu'est-ce qu'on fait Et ben, si vous arrivez à la troisième question, c'est probablement qu'il vous manque une information. Et en fait, du coup, la troisième question, c'est ben, qu'est-ce que j'ai raté Si l'engagement est explicite et tenable, et que toutes les conditions sont réunies alors la personne, elle va faire ce qu'elle a à faire. Si elle ne fait pas ce qu'elle a à faire et que vous ne comprenez pas pourquoi, ben c'est forcément qu'il vous manque une information. Et là, attention, votre cerveau, il va être super frustré. Le cerveau, il déteste ne pas comprendre une situation, donc il va essayer de trouver une explication par tous les moyens. Et l'explication la plus simple, la plus séduisante, eh ben, c'est d'essentialiser la personne et de se dire « Non, mais il est comme ça et c'est tout, c'est une grosse feignasse. » Ou alors de vous dire bah, « J'essaie de le comprendre, mais il me cache quelque chose, il doit se fiche de moi en fait. » Les biais sont très puissants et on ne gagne pas à tous les coups. L'important, c'est d'abord d'en avoir conscience. Ça demande un réel effort de lutter contre le besoin pour notre cerveau de simplifier tellement la situation qu'on en devient irrationnel. Donc ben, on respire un grand coup et puis on repose les questions précédentes. Et si on n'y arrive pas, qu'on pète un câble et qu'on se met en colère, bon bah ça arrive, ça sert à rien d'être trop dur avec soi-même, on fera mieux la prochaine fois. J'espère que cette série de vidéos vous aura donné envie de réfléchir à tout ça, et que si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, a été accusé toute sa vie d'être une grosse feignasse, et bien vous vous sentirez un peu moins accablé, et que si vous avez tendance à avoir des feignants partout, ben ça vous aura permis de prendre un petit peu de recul. Les approches éducatives non violentes s'appuient sur la capacité des gens à prendre du recul sur leur culture et sur leurs biais, et à essayer d'entretenir des rapports sincères et justes avec les autres. Renoncer à cette idée de paresse, c'est pas forcément faire preuve de complaisance, de laxisme, de lâcheté ou d'indifférence. Renoncer à la paresse, c'est renoncer à tout un champ de représentation et d'image mentale qui nous oppose les uns aux autres, qui nous sépare, qui justifie la manipulation et l'exploitation. En renonçant à la paresse, on renonce à manipuler et à culpabiliser les autres, ou à se laisser manipuler et culpabiliser, et à perpétuer une culture de violence et de domination. En renonçant à la paresse, on laisse la place à la compréhension, à l'empathie, au dialogue et à la compassion. Alors c'est sûr que c'est moins facile, que ça va moins vite, et puis on n'y renonce pas du jour au lendemain. C'est vraiment un long processus de prise de conscience et de réflexion. Mais tous ces efforts ne sont pas vains. Lorsqu'on prend le temps de se poser des questions et de s'intéresser sincèrement aux autres, ben moi je suis sûr que ça rend la vie plus belle à tout le monde. On répond à vos questions et on participe aux discussions dans les commentaires, sur les réseaux sociaux et lors de nos rassemblements. Si vous voulez en savoir plus sur notre collectif, ben vous pouvez visiter notre site internet top.la. Et si vous voulez vous engager à nos côtés pour construire et promouvoir des approches éducatives nouvelles, ben vous êtes les bienvenus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.